<rire> c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est la rentrée! <rire> c'est le moment de retrouver nos enseignants et enseignantes et nos amis! <rire> Ça va être un peu différent cette année. On a tous très hâte d'apprendre de nouvelles choses, mais il faut aussi se rappeler qu'on a tous notre rôle à jouer pour le faire en toute sécurité. Voici un petit aide mémoire. Si tu ne te sens pas bien avant d'aller à l'école, dis-le à tes parents. Lave tes mains souvent avec de l'eau et du savon en comptant jusqu'à 20. Tu peux aussi utiliser du gel désinfectant à base d'alcool. Lave tes mains avant et après avoir mangé et avant et après avoir mis ton masque. Oh! Et n'oublie pas de porter ton masque comme il faut. À l'intérieur, ton masque devrait couvrir ton nez et ta bouche. <rire> ah! Toi aussi, tu dois avoir hâte de voir tes amis. Euh, mais c'est important de garder nos distances. Ah <rire> euh, ouais, je sais, ce n'est pas facile. Oh, pourquoi pas trouver de nouvelles façons de se dire bonjour On peut faire un top-la imaginaire. <rire> Ou euh, un salut de la main. Ou ma préférée, un pouce en l'air et un clin d'œil. N'aie pas peur de poser des questions et de dire à tes parents, enseignants et enseignantes comment tu te sens. Ils sont vraiment là pour t'aider. Es-tu prêt à t'amuser et à apprendre? Oui? Super! Bonne rentrée! Oh! Vite! Je veux pas être en retard pour mon premier jour de classe.